caler le téléphone on y va j'ai une coupure parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau voilà, j'ai calé le téléphone et je vais le prendre correctement après le téléphone donc là voilà j'ai eu une coupure là ça passait plus on n'est pas loin de l'endroit là hein. on arrive je vais tenter de vous montrer un petit peu les virages tout ça là, de cet endroit voilà voilà donc la route, la fameuse route d'Opion, ils vont sur, à l'endroit où Coluche est mort, d'accord donc, elle... donc là on y va. Voilà. Donc là, avant le virage... Là, il y a la station. Voilà, il est mort ici. Ça a tapé ici. Là. Voilà. Je suis en train de passer l'endroit maintenant. Voilà, juste après le virage au niveau de la borne, là. Voilà, il est mort là. Ça a tapé là, ici. Là. Et le camion sortait de là. Et le camion, allait est là-bas. Maintenant, on va vers la stèle. Je vous emmène voir la stèle, vite fait. Non, pas Estelle, la stèle. Je vous montre la stèle et après, euh, après je rentre, euh, je rentre euh, sur Fréjus. Il faut que je fasse le tour du rond-point, bien entendu. La stèle, elle est là, hein, ok Mais on, on y va, on y va. Alors, je, je fais le tour du rond-point, bien évidemment. Je vous montre quand même ceci, c'est important. Que vous le voyez. D'accord Le rond-point de Coluche. Et moi, je vais me mettre un petit peu par là. En warning. Allez, on va voir la stèle. Donc voilà. Voilà la stèle à Coluche. Il est mort en 1986. C'est l'histoire d'un mec. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc là, c'est le rond-point de Coluche. Voilà, et là, on est sur la route d'Opion. Allez, maintenant, je... Maintenant, je file sur Fréjus. C'est reparti. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Hop. Voilà, vous aurez vu euh, la, la stèle à Coluche. Bonne journée à tous, salut